Good morning, allez, yidan, les David ben Fritna, et Batester, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude, nous nous on a vu dans la Misha précédente toutes sortes d'engagements qu'a le père a envers sa fille, engagement et droit. Et ensuite, une fois qu'elle se marie avec son mari, alors c'est désormais le mari qui va avoir ses engagements et droits. Notre Misha va s'intéresser à savoir à partir de quand la fille va changer d'un droit, d'une un, tutelle à l'autre. À partir de quand Le cas classique, c'est quand on va se marier, durant toute la journée, la veille du mariage. Elle est encore dans la propriété de son père, c'est lui qui doit payer tous les frais du mariage, ses avis, et la mariée, mais en tout cas, il a tous les droits aussi sur elle. Mais dès qu'elle va partir sur la roupa, ils vont faire là-bas les kidouchis pour le encore rien. Les chevabrochot, ça devient à la femme de son mari. Sur ça, il n'y a pas de problème. Mais vous imaginez aussi qu'à l'époque, c'était pas toujours facile c'est pas toujours comme ça les mariages, on se mariait pas forcément avec les gens de son patelin. Il y avait des fois, lui il habitait à, je sais pas moi, à Wissembourg et l'autre, la cousine, elle devait se marier avec une autre de, je sais pas où, en, en Allemagne plus profonde avec... D'accord, ils avaient convenu, et puis vient le jour où maintenant, ils vont pas, forcément, les parents ne vont pas assister au mariage, ça pouvait aussi arriver. Et la fille partait. D'accord Comme c'est fréquent avec, je sais pas, dans le toit, c'est explicite, avec Rivka, qui est ensuite partie avec Eliezer et les, tous les esclaves pour pouvoir partir se marier avec avec Elle quitte la maison, puis c'est tout. À partir du moment on considère qu'elle quitte le propriété, la tutelle du père pour passer dans la tutelle du mari. C'est la question de Mishnah. Il y a toutes sortes aussi de conséquences. Manger la trauma, imaginez qu'elle s'est fiancée par exemple avec un Cohen. Alors en théorie, alors on pourrait peut-être manger la trauma on évoquera un petit peu mieux la, le cas dans le prochain Mishnah Yot. Mais. Tant qu'elle est dans, dans la propriété de son père, elle ne peut pas manger la trauma. À partir de quand on considère qu'elle quitte la propriété du père pour devenir la propriété du mari et manger la trauma aussi, c'est inclus dans la Mishnah. Alors la Mishnah, me dit comme ça, « Le olam Elle, pour toujours, elle, est, elle reste dans la propriété du père, « Ah, jusqu'à la jusqu'à qu'elle rentre dans la propriété du mari pour faire le nissouine, que ça devient maintenant une femme mariée. Et... Alors, cas classique, c'est donc s'il y a eu la choupa, comme on a dit. Maintenant, s'il n'y a pas eu de choupa, mais il a fallu les Chlouché à Baal, si le père a transmis sa fille aux émissaires du mari, en l'occurrence, je vous évoquais le cas de Rivka, que euh, sa famille, Betuel, Lavan, ils ont transmis Rivka à Eliezer, qui était le chaliyach de Yitraak. Dans ce cas-là, dès lors, un réhi birchuta à Baal, elle devient la propriété du mari. Elle a quitté son père, elle a quitté sa maison, et elle devient maintenant la, la propriété du mari. D'accord Même si pour le moment, elle n'a pas encore rencontré qui était son mari. Ensuite, maintenant, « Allah Kha'avim Shul Si toutefois, le père, il a eu du mal à séparer sa fille, il a commencé à escorter aussi tous les... les... ouais, Le mari, il a là-bas depuis euh, 500 km, il a envoyé toute une, euh, comment dire, une caravane pour venir apporter sa fille, sa femme. Le père, lui, il a eu du mal à quitter sa fille, il a pris la route un petit peu avec eux, au moins pour les premiers 50 kilomètres. Il les accompagne et les escorter. Tant que le père, il est là, le père, il est parti avec les émissaires du mari. Encore, Le père, il a, lui, il pouvait pas partir, mais il a quand même veillé à ce qu'on s'assure que sa fille, elle parte bien. Elle a, elle a envoyé aussi des, un émissaire, aussi, un chaliach à lui, pour partir jusqu'à la sortie des frontières de, du pays. Et bien, dans ce cas-là, pour le moment, tant qu'elle n'a pas encore quitté son père, et bien, elle demeure dans la propriété de son père. Masroul, à Av, l'ichlouché à Baal. Si toutefois, les émissaires du père l'ont transmise aux émissaires du mari, soit, en fait, elle, elle vient de Paris pour partir en Allemagne. Elle va arriver à la frontière, plus ou moins vers Strasbourg, comme ça. Là-bas, on a prévu que les émissaires du père vont rencontrer les émissaires de la femme, d'accord Et après, et les émissaires du mari et ils vont la transmettre. Alors, depuis le moment où tous les shluchim, tous les émissaires, les envoyés du, du père vont déjà la quitter pour la transmettre dans les mains du, des émissaires du mari, eh bien, harei birchuta elle, dès lors, elle entre sous la tutelle de son mari, même si son mari ne l'a pas encore rencontrée pour le moment, d'accord c'est tout pour aujourd'hui, juste une journée pleine de Hatzlach HaKautouv, c'est là.